Alors ce soir, c'était la soirée de lancement de Digital 113. On a été ravis de la participation. On a eu plus de 1000 personnes entre Toulouse et Montpellier. Ce duplex était finalement très chouette parce que ça a permis aux deux écosystèmes locaux de pouvoir se croiser, se rencontrer. C'était aussi l'occasion de donner un peu plus de visibilité sur ce que fait ce grand cluster, héritier des clusters Digital Place et French Digital. Donc je suis très fière moi de pouvoir contribuer à l'aventure et d'être manettes avec les administrateurs, c'est une vraie belle expérience de travailler avec euh, ces chefs d'entreprise qui sont volontaires, qui ont envie qu'il se passe des choses avec une équipe très très dynamique. Et donc Et J'espère qu'on va faire encore plein de belles choses euh, tous ensemble. Au même titre que les, les USA ont la route 66, nous avons notre Citalil à 113. Et en fait, on a voulu lui rendre hommage euh, et surtout nous remémorer euh, par nostalgie, tous les embouteillages qu'il y avait dans, dans tous les villages traversés de la 113. Et donc, on a dit, pourquoi pas Digital 113 113, c'est aussi 1, 1, 3. Et 1, 1, 3, ça illustre bien la logique de ce, la création de ce cluster, à savoir un enrichissement mutuel, de telle sorte que 1 plus 1 égale 3. Voilà, c'est vraiment l'objectif exprimé de cette fusion. Lorsque je regarde, lorsque vous regardez vis à -vis ce que représente le digital, l'enjeu du digital au niveau global et au niveau local, on ne peut pas ne pas se fédérer. Au niveau mondial, tu l'as dit, 4 milliards d'internautes. Quand on donne quelques chiffres de projection sur les choses qu'on connaît bien sur ce territoire, l'IoT, on dit que ça va toucher 10% du PIB mondial. Plus aucun projet ne peut se faire aujourd'hui, ne peut s'imaginer sans le digital. Si je regarde le local, et je regarde ce que représente le digital sur notre belle région de Nadia doit avoir des... on a à peu près les mêmes chiffres, mais on dit 50 000 emplois. C'est une filière indispensable. Et quand je, je parle avec Airbus, quand je parle avec le monde de la santé, quand je parle avec ceux qui font des satellites, on a parlé des satellites. si nous n'avons pas de filière forte de digital, on ne les gardera pas chez nous. Moi, je pense que si on veut réussir la, notre collaboration avec Digital euh, 113, il faut véritablement que toutes les collectivités se regroupent derrière Digital 113. Euh, la collectivité du XXIe siècle, c'est une collectivité qui va savoir euh, gérer ses, euh, ses compétences sur un territoire qui sera d'une taille, euh, voire petite taille, mais qui sera absolument s'associer avec d'autres collectivités pour porter des grands projets. on a conventionné avec Montpellier Métropole dès le début du mandat en 2015 pour se dire que euh, on avait largement intérêt à travailler les complémentarités et euh, plutôt que la concurrence. Donc, euh, sur ce sujet, de, de, de ce partenariat avec Montpellier Métropole, personnellement, je vous félicite, messieurs les présidents, euh, d'avoir abouti sur ce rapprochement que personnellement on en avait déjà parlé, cher Daniel, j'appelais de tous mes vœux. Et là encore, même sur le digital, qui est quand même une et une, une seule discipline, vous avez énormément de complémentarité. Et surtout que les champs sont vastes, ça a été dit par euh, Alain Di Crescenzo, on part, même quand on regarde notre paysage de start-up, nos start-up ne se ressemblent pas tant que ça, et ne se font pas tant que sa concurrence, on est sur des champs, là encore, très complémentaires. Et ensuite, quand on regarde notre, notre marqueur territorial qui est l'industrie, on a beaucoup de start-up industrielles. Donc euh, moi je fais un peu la distinction entre les start-up du numérique, euh, on va dire pur et dur, et puis les start-up qui sont dans le champ des technologies. Et là encore, quand on regarde les technologies que l'on irrigue par le numérique à Toulouse, eh bien on n'irrigue pas les mêmes technologies euh, qu'à Montpellier. Et donc, euh, là encore, on a aussi développé de part et d'autre des PME, de belles entreprises, 300, 500 salariés, qui là contribuent à la transformation digitale de toutes les organisations, les TPE, les PME et les grandes entreprises. Et donc, moi, je ne peux qu'appeler de nos voeux un travail en, en complémentarité sur nos territoires respectifs. À travers un écosystème, finalement, qui était en attente, de la création de ce cluster, on est là peut-être, enfin au rendez-vous de ce que doit être notre ambition aujourd'hui, faire de l'Occitanie un leader européen en matière de numérique. Parce que le sujet à la réalité se pose bien là. La définition de nos emplois demain, de la force de nos entreprises, ça sera notre capacité à démontrer une force collective et à s'ancrer durablement sur des sujets majeurs qui transcendent l'ensemble des filières. La course que nous devons faire, elle ne va pas se traduire dans la manière d'abaisser le coût du travail, le coût du marché. Elle va se traduire dans notre capacité à produire les meilleurs produits, à vendre les meilleures solutions. Parce que vous aurez mis en place les ponts nécessaires entre les technologies que vous développez et que nous aurions, nous, mis en place une appétence, un développement culturel à destination du numérique. Je suis certaine que vous serez en capacité de nourrir les ambitions que nous fixons collectivement pour que nous allons plus loin et que effectivement, le numérique ici, ce soit partout et pour tous, au service d'abord du développement régional de nos bons territoires, que ce soit dans nos métropoles ou dans l'ensemble des villes moyennes et petites villes du territoire, de la même manière qu'il n'y a pas de petites de grandes entreprises, mais des entrepreneurs, des dirigeants et des salariés, et il y a des territoires, et c'est tous ces territoires qui font la richesse de notre région. Moi, je voudrais reprendre trois termes qui commencent tous par un C je trouve que c'est le hasard c'est construction, cohérence et confiance construction parce que vous êtes déjà dans un dispositif où vous allez de l'avant en faisant en sorte que les deux anciennes parties de la région avec l'ensemble des entreprises mais avec concernées par la dynamique euh, que vous portez fassent un saut un saut destiné à attirer d'autres entreprises. Cohérence, cohérence c'est apporter à l'ensemble de la région. Quand je dis l'ensemble de la région, ça concerne les entreprises, les territoires, les collectivités. Et cette région, Dieu sait qu'elle est diverse. C'est apporter un système de valeurs, de services, d'engagement qui va permettre un développement plus équilibré. C'est parce que vous allez réussir ce pari, parce qu'on enfin va vous y aider, j'y reviendrai quand je dis on, c'est l'ensemble de la sphère publique. C'est parce que vous allez réussir ce pari que vous allez créer de la confiance. Quand on voit la diversité de la région, quand on voit euh, les sujets de télétravail, quand on voit les sujets d'accessibilité, quand on voit les sujets de mobilité numérique, quand on voit que ça impacte complètement ce que dit à Cashazo, on ne peut plus rien faire sans qu'il y ait la colonne vertébrale numérique. Et ça, cette entreprise que vous créez, euh, l'objectif c'est quand même d'aller au-delà des entreprises, c'est de toucher le citoyen. Et le rôle de la puissance publique, au sens large, l'État, la région, les intercommunalités, les métropoles, c'est-à-dire l'ensemble de la sphère publique, il est là pour vous aider à avancer. On est dans une logique de service. La région investit énormément et je la félicite pour ce qu'elle fait. C'est tout à fait remarquable. L'État, notamment à travers les crédits du PIA de programmation d'avenir, est également très présent. Il ne faudra pas hésiter à venir nous chercher. Mais on sera aussi exigeant dans la manière dont seront attribués les financements. Mais ce que vous faites aujourd'hui avec ce rapprochement, c'est de tout à fait de bon augure. Et nous serons là, en tout cas, pour vous aider. Merci beaucoup.